La gerbe des prémices offerte le jour de la résurrection, une gerbe d'orge, et l'offrande des prémices aussi de la récolte dans la fête des semaines ou Pentecôte, qui est une offrande de froment, de pains qui sont levés, qui sont cuits avec du levain. Ces deux offrandes sont, euh, en quelque sorte, déterminent la période jubilatoire de 50 jours entre la résurrection du Seigneur et le don du Saint-Esprit, l'envoi du Saint-Esprit. Jésus avait dit qu'il reviendrait, qu'il ne laisserait pas ses disciples orphelins, et cette venue a été réalisée sous la forme du Saint-Esprit promis à la fête de Pentecôte. On entend souvent parler de la venue de Jésus-Christ et cette venue qui est rapportée dans les évangiles, euh, cette venue au monde qui est rapportée dans les évangiles est communément appelée sa première venue, mais c'est une expression qui n'est pas du tout biblique, pas plus que d'ailleurs la seconde venue, c'est une façon de parler et souvent nous répétons des, des expressions qui ne sont n'ont pas le sens biblique et qui nous induisent dans une compréhension erronée des choses de Dieu. Le Saint-Esprit, en fait, a continué à venir de cette manière pour illuminer le cœur de chaque homme qui recherche Dieu en esprit et en vérité. Le livre de l'Apocalypse, qui s'appelle le livre de la révélation de Jésus-Christ, nous donne ce survol des venues du Seigneur. et la révélation de Jésus-Christ, c'est la traduction du mot grec qui signifie euh, le dévoilement, la mise à découvert. C'est-à-dire qu'on a rendu visible quelque chose qui, qui était, qui existait, mais qui n'était pas présent à notre vue, à notre compréhension personnelle. Il y a un mot grec, parousia, euh, qui se trouve de très nombreuses fois dans le Nouveau Testament, 24 fois, et qui indique non pas l'acte de venir, mais la présence. La présence, la présence. et cela fait partie de ce mystère du dévoilement de Christ qui doit être révélé dans notre temps à travers les siens. Je vous renvoie à Romains 8. Donc ce mot parousia indique non pas l'acte de venir, non pas la venue, mais la présence. La parousie, c'est une vie dans la présence de Dieu c'est en fait sa présence qui va nous transformer. C'est aussi, on peut dire, la, la gloire de sa présence et la présence de sa gloire. C'est en fait la présence du Fils de Dieu dans une réalité passé-présent-futur, l'éternel est le grand « Je suis », donc l'éternel présent. Donc sa parousie, c'est en fait un dévoilement à la fois continu et progressif de lui-même à nos, à nos êtres qui le recherchent. Cela fait partie de ce dévoilement de Christ. Il y a cinq autres mots grecs qui sont traduits par «venue » et souvent on, on, on mélange la venue, la parousie, la présence et nous ne sommes pas du tout au clair par rapport à ce que les Saintes Écritures disent, et il est facile d'interpréter d'interpréter euh, selon des clichés, selon les enseignements de nos clochers, et donc, involontairement, de tordre les Écritures. Alors, je vais vous donner des versets, euh, allez les voir, méditez-les. Matthieu 28, 20, et Hébreu 13, 5, nous parle de cette présence, manifestation venue parousia qui est en fait une attente de notre cœur de tous les instants. Nous nous, nous détachons de, des choses visibles du terrestre pour nous, nous attacher à Lui seul pour tous les aspects de notre vie, ici et maintenant. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que c'est la seule façon de le glorifier, Lui, et pour nous, d'être transformé à sa C'est Nous nous attachons au Seigneur dans tous les aspects de notre vie, il est le premier. Il faut bien comprendre qu'il y a une progression, puis aussi une autre dimension, entre croire qu'Il est avec nous, que nous percevions ou non sa présence, et puis le connaître, lui, dans la profonde conscience de sa présence lorsqu'il vient à nous spécifiquement pour se révéler à un moment particulier. On pourrait dire que les cieux s'ouvrent à ce moment-là. Vous savez, le mot « connaître » dans la Bible euh, est à la fois employé pour la connaissance de l'Éternel et pour la relation conjugale, intime, entre un mari et son épouse. Il y a donc une dimension de d'intimité, mais en même temps de d'une conscience profonde d'une relation. Il est là, il est présent. Il est pas seulement. Nous ne croyons pas seulement qu'il est avec nous, mais nous avons cette révélation de lui-même. On pourrait dire en quelque sorte que c'est ça quand les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent à ce moment-là. Moïse vivait en fait cette dimension-là. Il, euh, il parlait avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Il était obligé de mettre un voile sur son visage à cause de la gloire de Dieu qu'il reflétait. Paul, pareil, il témoigne de cette relation à Dieu. Jean l'a vécu de la même façon, euh, ne serait-ce que pour la révélation de l'Apocalypse euh, et pour euh, lorsqu'il a écrit ce livre, il a, il a eu cette, euh, cette dimension d'intimité avec Dieu, cette parousia de Jésus, c'est sa présence, manifestation, venue. On a, on, on, il faut utiliser plusieurs mots pour comprendre le sens, euh, sinon on, on tronque le, le concept que ce mot véhicule. Lorsque nous connaissons le Seigneur dans cette conscience profonde de sa présence et cette expérimentation de sa présence, alors nous voyons chaque fois cette... La gloire de Dieu, nous discernons avec nos yeux spirituels sa présence qui est tellement proche de nous que nous ne pouvons pas douter. N'oubliez pas que Jésus a annoncé, après Jean-Baptiste, que le royaume des cieux est proche et lorsqu'il emploie ce mot est proche en grec, cela veut dire apporter demain. Il est apporté demain, c'est pas loin, c'est de demain. Alors nous savons que que le Nouveau Testament a été aigri, écrit euh, dans une forme de grec euh, qui était un dialecte, le koiné, et il faut savoir que le grec est beaucoup plus précis que le français. Par exemple, Dieu a utilisé, en inspirant les écrivains du Nouveau Testament, six mots différents, six mots différents pour parler de la présence, manifestation venue c'est-à-dire de la parousie de Jésus-Christ. Et le mot parousia est employé 24 fois, 24 fois de, dans le Nouveau Testament. Alors, ce mot, il appartient à une famille du verbe parémi, qui signifie être, comme je vous l'ai déjà dit, à apporter de la main, être présent. Il est là, mais jamais ce mot indique, indique une dimension de... Devenu, jamais il ne, il ne signifie l'acte de venir, mais il veut dire être présent, c'est la présence de celui qui est déjà arrivé. Je vais vous donner quelques références, Matthieu 24, verset 3, 27 et 37, Jacques 5, 7 et 8, 2 Pierre 1, 16, 3, 4 et 12. Alors ce mot euh, « parousia » avait un sens très concret du temps, de, euh, du temps des, des Romains, hein, des Romains et des Grecs, du temps ancien. Eh bien, lorsqu'il y avait un vainqueur dans une guerre, on frappait euh, une monnaie, la monnaie du vainqueur. Elle était, la monnaie était frappée à l'emblème du, du vainqueur, et comme il fallait du métal, bah, tout simplement, on prenait l'ancienne monnaie et puis le, le métal servait de base à la nouvelle. Et donc, lors de son utilisation journalière, puisqu'on a besoin d'argent euh, pour acheter au marché, eh bien, cette nouvelle monnaie rappelait à chacun qui était le chef. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus qui, qui euh, demande une, une pièce parce que les juifs cherchaient à le piéger, et ils demandent une pièce pour voir l'effigie qui est dessus, et, et il dit de rendre à César ce qui est à César, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la pièce que l'on utilisait chaque jour, la monnaie que l'on utilisait chaque jour, attestait de, de l'autorité qui était en fait sur ma vie. Ça c'était la parousie. La parousia euh, était la, la monnaie frappée euh, à l'emblème du vainqueur. Je crois que ça nous parle beaucoup de cette soumission constante que le Seigneur attend de notre part. Donc, cela fait partie, parousia, ça fait partie du mystère du dévoilement de Christ qui doit être révélé dans notre temps au travers des siens, je vous renvoie à Romains 8. Ça, c'est le, donc le mot principal par parousia, mais il y avait aussi cinq autres mots qui sont euh, utilisés. Alors, ça ne signifie pas cinq venues différentes du Seigneur, parce que en fait, il y a eu tellement de venues de présence du Seigneur, de manifestations de, de sa présence depuis son incarnation, mais, en fait, ces mots présentent des facettes de sa présence, manifestation venue, pour nous rendre, en fait, capables de comprendre le sens de cette présence qui demeure, cette présence du Seigneur qui demeure, de nous rendre capables de percevoir la manifestation du rayonnement de sa gloire et nous rendre aussi capables de nous laisser capté par la majesté de sa présence. Dieu est toujours présent, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Dieu n'a jamais d'absence, il n'est jamais en vacances. Dieu est toujours présent, il est, il est, le grand « je suis », il est. Mais quand il se manifeste visiblement, il peut le faire de façon soudaine, éclatante, puissante, prégnante. Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. C'est tout ça en même temps, et c'est là où notre intelligence humaine achoppe. Regardez Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Alors, je vous ai dit qu'il y avait cinq mots différents, euh, en plus du mot parousie, parousia. Le premier mot, c'est apocalypsis, hein, d'où vient le mot, d'où vient le terme d'apocalypse. Révélation, c'est découvrir, c'est dévoiler. Ce mot souligne l'idée de l'apparition de quelqu'un. Par exemple, quand un rideau est tiré, vous voyez tout d'un coup qu'il y a quelqu'un derrière, ou bien une, une, une cachette est, est débarrassée, on voit ce qu'il en est. Et ce mot est employé dans 1 Pierre 1 C'est pourquoi, ayant ça les reins de votre entendement et étant sombre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse. Encore 1 Corinthiens 1,7 « De sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Apocalypse. Et puis bien sûr, euh, Apocalypse 1, hein, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. C'est Apocalypse 6. Le second mot que vous avez certainement souvent entendu, euh, c'est « épiphanéia. Alors qu'est-ce que c'est qu'épiphanéia Eh bien c'est « briller, sur, amener à la lumière, apparaître, manifester ». On le trouve six fois dans le Nouveau Testament. Et en fait, ça correspond à une dimension de, de manifestation et de splendeur, l'épiphanie. Eh ben par exemple, l'apparition d'une étoile, elle, elle est là, elle est invisible toujours, mais elle est manifestée, la lumière de l'étoile est manifestée à l'entrée de la nuit. C'est la gloire, c'est la majesté révélée lors de la venue du Seigneur. Epiphanea. 1 Timothée 6, 14, Paul dit que tu gardes ce commandement sans tâche et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. « Epiphanéia » De Timothée 4,8, Paul dit, emploie ce même mot « Désormais m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. »« Epiphanéia » Dans le titre, chapitre 2, verset 13, Paul dit aussi cela « attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ épiphaneia donc nous avons vu apocalypsis nous avons vu épiphaneia maintenant nous allons voir un troisième terme pour dire à peu près la même chose c'est phanero ça veut dire ce phanero veut dire rendre apparent ou manifesté, mais ce n'est pas nécessairement une présence visible, mais c'est une perception, c'est une perception. C'est employé par l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, et nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Ou bien encore dans 1 Jean 3,8, on a ce même mot phanero. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Le quatrième mot employé dans le Nouveau Testament pour parler de cette présence, manifestation venue, c'est erkomai. Alors, c'est un mot qui est utilisé pour préciser le fait même de la venue. Non pas comme Parousia, qui est la présence de celui qui est arrivé, mais « ercomai » veut dire l'événement que constitue la venue. Et nous trouvons ce mot dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. C'est donc « ercomai », le fait même de la venue. Vous avez encore un dernier mot, le sixième mot employé dans le Nouveau Testament, qui s'appelle exo. exo. Alors ce terme va souligner en fait euh, le point d'arrivée à un certain endroit. Je suis arrivé et je me trouve ici. Et nous trouvons ce mot en Apocalypse de 25. Mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne, Egzo. Alors euh, il y a des versets du Nouveau Testament, où nous trouvons plusieurs de ces mots utilisés en même temps. Et, et bien 2 Thessaloniciens 2, versets 8 et 9, qui est souvent cité, je vous le lis. Alors sera révélé l'unique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition Epiphaneia. N'oubliez hein, pas que c'est la manifestation en gloire, Epiphaneia. Donc, le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition Epiphanéa, de sa venue, parousia, c'est-à-dire présence, duquel la venue, parousia, est selon l'apparition de Satan en toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges et de mensonges. Voyez bien que les mots ont un sens particulier que le Saint-Esprit veut, désire, euh, que, nous, que nous respections en fait ces différences afin de comprendre la pensée de Dieu. Et alors, sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition, (epiphania) de sa venue parousia, c'est-à-dire de sa présence. C'est pas la venue de l'acte de venir, hein, c'est sa présence duquel la venue parousia, c'est-à-dire la présence, et le, de, selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges, euh, n'oublions pas que l'antichrist existe déjà dès le début, il n'arrive pas tout d'un coup à la fin, il, il simplement, euh, il, il y a une présence, une parousie que nous... Traducteurs ont traduit par « venu », nous on pense que c'est l'acte de venir. En fait, c'est une dimension euh, d'apparition, en quelque sorte. L'antéchrist existait, il simplement, il est manifesté, il apparaît, mais il est détruit par l'apparition épiphaneia c'est-à-dire la dimension en gloire de Christ, de la présence de Christ, qui a toujours été là, mais qui se manifeste et qui est rendue visible. Donc, la parousie, c'est la présence, manifestation venue. Ce n'est jamais le retour, dans le sens où cela nous est enseigné dans les milieux évangéliques. Cela n'est pas juste, cela est une déformation, cela est une hérésie. Et une hérésie, c'est un enseignement de démon, et nous avons à le dénoncer, et à ne surtout pas l'accepter comme étant la parole de Dieu.